Bonsoir à la famille, avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour votre émission. Comment ça s'appelle Eh bien, cette émission, ça s'appelle euh, Oh My God. Mais ben, il y a des gens qui m'appellent pour me dire et qui me font parvenir des messages, justement pour me dire écoutez, RL Pod, est-ce que émission ça n'a pas qu'à Rétrospection Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler grien dent Mais en tout cas, pas de problème, ça ne va marcher. Mais moi, je dis tout simplement Oh My God. Parce que quand on rit, ben. Ça fait du bien. Alors, c'est parti pour votre émission. Mais juste avant, il faut dire que dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu'à 300 fois par jour sans raison. Par pur plaisir, à l'âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour, même si tous les chercheurs ne s'entendent pas sur ces données, il semble bien que l'école, le travail et les conventions sociales nous incitent peu à peu à devenir plus sérieux et à perdre notre capacité de rire spontanément. Dommage, car il est désormais démontré que l'humour et le rire sont excellents pour la santé et constituent entre autres un bon antidote contre le stress. Le rire, ça permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, en plus de faire travailler le diaphragme. Cela favorise entre autres l'élimination des résidus présents dans les poumons et augmente la capacité respiratoire. Il semble que le fait de rire que ce soit drôle ou non, ça pourrait contribuer à soigner toutes sortes de problèmes. Alors, même si Wap fait face à qu'un pile de difficultés, traca, calamité, mais écoutez, euh, Fofon Thierry. C'est ça que fait un pile mon lelvin bon côté. C'est juste pour épauler ou pour capabri. Alors, c'est parti pour votre émission. La première petite vidéo à travers l'émission Oh My God, c'est ça. What a legend! Oh, he's like, what the fuck is that shit? C'est parti pour la deuxième petite vidéo. Alors mes amis, ça vous regardez là, c'est un qui marche dans la rue avec Ménage. a un bel dash. Parce que des que marche dans la rue avec Ménage, et puis, un gars qui dans la rue avec Ménage, et puis, un gars qui marche sur la rue, ou puis, et avec et puis, mais si avec un film, pas de pour nous. Parce que nous parlons des vidéos rapides. Et puis, il l'autre qui virait pour nous la faire un coup d'œil. Et puis, le mec qui est accompagné de sa fille. Mais ça le fait. Est-ce que nous même nous avons fait ça Bon, c'est bien quand même. Il protège sa femme. Ça, c'est un Raphaël. Ça c'est en route côté machine passée. mais on m'a dit que y a un gros camion qui passait là. Mais, oh mon Dieu, Haïti ça c'est l'enfer. Pour gros camion passer là, ça m'a regardé là. Ben, c'est grave en tout cas. Regardez. Eh, vous là? ça c'est pont qui relie Kappaïsien avec Saint Raphaël voilà mes amis là tout est passé mais tout est passé qui côté pays s'abrali dans le deuxième ville pays kapitien avec saint Raphaël le 14 août 2021 yon tremblement de terre frappé pays d'Haïti alors qui mettait pays à genoux jusqu'à présent écoutez même dans le malheur il y a le rire. Est-ce que nous connaissons gagné une paix qui tape célébrer une messe? La terre a tremblé. Quelle a été sa réaction? Regardez. Au moment de fuir le sacrifice de toute l'église. Pour la gloire de Dieu, et le salut du monde. Si pae a couru, c'est parce que l'ité anti-jampeur. Comprenez bien, Si pae a couru, c'est parce que l'ité anti-jampeur. Et toi, Iso, quelle a été ta réaction? Les soldats, les des soldats de la kalala, Des soldats ont couru qui Des soldats ont volé qui Les, pendant je suis avec eux. canapé à Je me je ne sais pas si je suis capsuché. Je ne sais pas si je ne sais pas si je suis pas je ne ne pas je ne sais pas si je suis ne sais pas si je ne pas je ne sais pas si je pas je ne sais pas si je ne quelqu'un qui dit ce qu'il veut. C'est pas grave. Parce que c'est là qu il fait capital et c'est à travers les bêtises que il est arrivé à accéder à la présidence du pays. C'est bien. Mais écoutez, il a traité sa femme de n'importe quoi. me dit madame non c'est madame Bon là ou pas que il était traité madame ni comme ça parce que même c'est comme ça il close à madame ni, il dit madame ni n'importe bagaille et tout. Ou pas quoi J'étais là et la personne qui a posé cette question J'étais tout prêt et voilà, nous fait un replay pour vous et puis vous êtes capable de comprendre. Le Michel m'a dit à fond de et puis le Poco qui dit, ah, je ne suis pas prêt, à je l'église. C'est même, l'autre jour, je a mon nouvelle, je a dit mon je a dit, je dit, je m'ai dit, je je ne suis pas je c'est ça ça me fait ce que l'âge. Parfois, dans la population, il y a un chanon, mais Donc, on me dis madame non c'est madame chanon. Ça, c'est un conseil dans Oh My God. Il y en a qui cherche le travail et puis, ils ont il il il besoin d'un job gardien. Mais, on lui a dit, euh, est-ce qu'on a une adresse mail? Je ne sais pas qu'il y, y toute l'histoire. histoire. Parce que, l'histoire, histoire, c'est vraiment intéressant, la donne qui a permet que, quel que soit le côté où il y a, eh bien, ou capable de débrouiller zéro ou, ou réussir dans la vie. Il n'y a pas de job là. Mais le fait que il n'y a pas de job gérant, mais ça permet que il réussisse. Ça veut dire qui ça? Et chaque jour, c'est une préparation tout pour demain. Entendez ça bien, même si c'est en français. Le, le, le, le, la blague, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien. Parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté euh, au directeur des ressources humaines qui lui dit, est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir Le monsieur dit, je n'ai pas d'adresse mail. On lui dit, donc, tu ne peux pas être gardien chez nous. Parce que ça, c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Il dit, ça, ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des, des barres de cigarettes. Il commence par cette affaire qui marche bien. Après, il vend des journaux. Après, des crédits téléphoniques. Après, il installe une boutique. Et après, il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors, et le monsieur lui dit, moi, je suis titulaire d'un master en comptabilité. Je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux, te donner mon, je veux que tu me donnes ton adresse mail. Et comme ça, une fois à la maison, je t'envoie tout mon dossier. Euh, dans ton adresse mail Dans ta boîte mail Et le monsieur lui dit J'ai pas d'adresse mail Il dit toi tu n'as pas d'adresse mail Et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial Si tu avais une adresse mail Tu serais le plus grand opérateur économique du monde Il lui dit si j'avais une adresse mail Je serais gardien Et pour l'instant donc euh, on va refermer Avec quelque chose qui va vous faire rire Alors c'est deux mecs à travers une émission, émission démocratie, c'est bien Mazora ensemble avec BUT. Moi j'adore ces deux mecs. Ah ouais, que ça a bouleversé l'univers médiatique là, non? Question, bah et blague. Et émission yo, yo capable juste d'imaginer quelque chose comme ça. Mais c'est juste pour faire rire. C'est pas réalité. À travers la séquence qu'on va regarder, ouais, ça fait bien un pile pour, ouais, ouais. y'a imaginé un bagage pour dire que, ben, y a 10 hommes. 10 dans le pays qui remè Martine Moïse. Monsieur Bigop, je m'en un et puis tout le monde a l'air d'être dans la love. 10 negrs qui remè Martine imaginez 10 negrs Monsieur, c'est 10 beaux garçons. Eh bien, je vous laisse avec ces mecs-là. 10 beaux garçons qui commencent à faire Martine. Ouais, Martine Moïse, vous vous dites, c'est Martine à la campagne. Vous doit dire Martine à la plage. Oui, mais vous avez dit Martine à la plage. 10 Vous dit Martine à la plage. Allez, ouais. Eh, 10 garçons garçons commencé à filer Martin Moïse. Oui, qui commence à filer Martin Moïse, papa. Oui. Eh, ça fait en Haïti, depuis femme non Marie le mm -hmm. mouille. Mm -hmm. yo, depuis que vous avez dit que vous que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez vous vous vous sévère. Oui. Pu, TV, la, tout. Bien qui mou, son, oui. vous oh. yeah, oui. oui. Ah. Oui. mon vous vous ben, papa. vous oui. responsable mas, zout, oui. oh, oh. 10 belles qui commencent à filer Matine Moïse. Voilà. José Méril babka. Mais papa, Ça c'est premier bel garçon, e dixième bel garçon qui commence à filer Matine Moïse. Il voilà, n'a Oui, Ouais oui. mot. pas de mot. Il pas fait Bel garçon Oui, n'a oui. garçon. oui, Papa. Oui, papa. pas Il n'a pas fait Il non, fait pas de fait oui, Oui ouais. Oh, c'est le garçon gars a bel qui commence à filer matin Lambert. Lambert, mais oui. il ne va pas. Lambert, papa, ouais. Ça c'est neuvième bel garçon qui commence à filer Martin Moïse, papa, ouais. Mama. Bel garçon, ça dit, ouais. Ah. Bel visage, belle boat. Lambert, semble, on serpent sait pas. Qui, Amazon, il crée les saboudou, Voilà, ouais, papa. Sabouloups. Oui. Bel sigasson, papa. ouais. Oui. Oui. Oui. Oui. Ah ouais, ouais, Oui. Okay. Oh, ouais Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Huitième, Bergasso qui commence à filer Matine Moïse. Docteur lui, oui. Docteur Baba oui. papa, oui. papa, oui. Chile, Papa, est oui. oui. oui. Papa. oui. oui. oui. Il oui, est malini. Il oui, est bon oui, septième. Il les génies d'une Là garçon qui commence à filer matin. Oui, oui, bel garçon. Depuis le bon papa, yes. bon Oui papa. Oui, oui, bel garçon. Pa. Eh. Oui. ça le bagage Et puis si 6 filer Ouais, garde nous des capriol mes cabrio, un bel garçon. cigarets, des jeunes ouais, ouais, oui le Will Smith, ouais là Will Smith, Ouais, est bel cigaret, mon cher, bel cigaret, mes ouais, ouais, ouais, ouais, voilà exactement, c'est de la c'est pas un petit ouais ouais allez ouais, qui Comment s'est filer le matin, Moïse? Ouah, ouais, ouais, oui, monsieur. sport, comme le jogging, tout bazar. Vous le poitrine, papa? Et parce qu'aurait mais ouais, et brûle papa. Ouais. Comment est-ce qu'on nous dit, belle garçon, côté? Gardons belle garçon. Reste. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où c'est? Où est-ce que va, Où est-ce que c'est? Elle là, on finit bien, oui. pour le mettre doux. Ah! Mais pour met ton doux, la tête là où est-ce qu'on mette doux? C'est pour le camp de la petite matinée. Go, go, go, allez, allez, allez! Ouais. C'est pour bon bon, papa. Ouais. Belle tibouche, papa, ouais! Quatrième, ouais. Belle Gasse, elle commence à filer la matinée. Ouais, ouais! Dites-toi ah, bien, quoi. Mais, papa, mais, mais, mais, mais ça, papa! Regardez, mais. ah! Gardez-vous ah. compil, laissez-vous, gardez-vous oui. physique ah. avec la game. On a qui plait ça, va! Regardez, elle tibouille la boue et la on se oui Non, je Allez non, je il fait qui vous la de non, Allez papa. Il va madame Benoît. Allez, La femme de Benoît encore non Et Benoît. Et et les oreilles Allez papa. Les oreilles quoi avantage chinois. Exactement, les et Paul Cabot Mais c'est son bel Troisième garçon. Ouais. Beau garçon. Voilà, ouais. Troisième Belle c'est comment c'est à filer Martine Moïse Voilà, papa. Bonne vie Alexandre. Mais il papa. Mais il y a Mais il y a Oui. Quand ont on défilé ouais. et en France, ils oui. ont dit mais, mais beauty, hein. mais beauty papa mais ouais. Be ça, nous ça, on ouais. Nous ouais, ouais, ouais ça, et ça aurait le cent sans paille là, sans papa. papa Ouais ça, soit nous si ouais, de ça ça aurait les pire pire pire pire. pommes de terre. Voilà, papa, vous comprenez monsieur. là, on garde, on met ça sous la terre, garde le papa de travail, forme à vous c'est le C'est les gens, pèr, prendre son. Exactement, ouais, ouais, oui. Deuxième, bel ouais. garçon qui commence à filer Martine Moïse. Voilà, ouais. Un général des, la comptable va la seul Ah, belle, a passé papa. C'est Martin, lui qui dit. général, des causes aveugles. Oui. le départ les tirages. Exactement. a été ouais mais premier ouais qui va ouais c'est pour nous parler de lui. Oui, Jean-Charles. Oui, Jean-Charles, merci. Oui Oui Mais papa, Et puis, regardez, pour comment chez les abîmer, chita sous sur les gars. Vous pouvez les gars pas Est-ce qu'elle va faire Martine Ruy? en Il te fait le Et la boue est que Martin Ah, papa, elle te fait Martin dans en savez, même comme ça, dit le C'est Comme je venais Allez. Et mettez-vous bagou, bas Ouais, ouais, Matine. Ouais, dit... ouais. Ouais. ouais, ouais. Parce que c'est ça. Ouais, moi, je ne dit pas si fait là. Allez, bon, moi, C'est dit peu comme cool. je vous dire Je vais vous dire et Je vais vous dire Je vais vous Je vous dire Je vais vous pour Je vous ça. vous ouais, dire deux jours en jour, on a pour nous capable de venir avec une série de d'émissions pour vous. Mais pas oublier ou même abonner, commenter, liker, partager pour être capable de gagner plus de monde sous Chanel. Si là, pas oublier parce que nous-mêmes nous très très très, très familiers. Merci et on se dit à la prochaine.